Alors aujourd'hui, on se trouve sur une nouvelle vidéo, la suite du Let's Play sur Sentence. Euh, je te vois. Non, tu me vois pas. Je Assume suis avec de des, des doigts qui faisaient des doigts d'honneur, qui s'appelle Maël. Oh ouais. Et tu es <rire> voilà. the best Alors, euh, nous continuons Sentence. Alors, euh, je sais pas où on était, mais on va essayer de continuer. Bah, il y avait internet, ah, ça, mais je mais suis Ah, mais mince, sûr. oui, il fallait que je fasse ça Orcam, je l'ai pas fait. Et bah, moi de le faire ah, quel qui Ah, tu pouvais faire le 5 directement. Poupi, poupi, poupi, poupi, poupi, poupi, poupi. On va continuer ça. Le, le mini-jour, on ne le laisse pas dans le montage, bien sûr. Parce que sinon, ça va être trop long. Et dès qu'on aura fini ça, on pourra reprendre. Ah, ah on peut continuer Alors, du coup, enquête. On est à où Alors, bien sûr, vous nous avait demandé de. Enfin, dans l'ancienne vidéo, nous avons dit qu'on mettrait nos têtes. Et les voici. Comme promis, grâce Je à vos 5 likes, à continuez ainsi. <rire> Pardon. Oui. Ah du coup, euh, je viens d'arriver au travail, la police, a répo... la police a répondu, ils disent qu'ils vont s'en occuper. Henri, j'ai l'impression qu'elle s'intéresse davantage à vous qu'à la vidéo de Samantha Novak. Non, la vidéo de Jessie Diaz. On va aller à 13h59. Il est quelle heure là 13h59. Il est 13h59. Ah bah ben voilà. Que vous inspire cette vidéo On dirait que le ravisseur essaie de communiquer. Oui. Cela ressemble à une menace. Non, le ravisseur commence à. Enfin, il le triso essaie de communiquer. Yeah <rire> on dirait que le triso essaie de communiquer. Yeah oh <rire> c'est méchant envers les trisos, mais bon, on s'excuse. <rire> mais non, en tous les cas, tant que c'est de l'humour, tant qu'on le prend pas sérieusement, tant qu'on les insulte pas, ils sont sympatoches, les trisos. Comme Sébastien. C'est qui Sébastien C'est Patoche. Oh Alors, là, je te pardonne pas. Patoche, triso mais non, t'as dit, dit c'est patoche. Hein. Non, c'est est sympatoche! sympatoche. <rire> bah oui, il oui est sympatoche. ce type cherche à faire passer un message. Premièrement, ah non, oui, mais... il instaure un dialogue. Ce qui signifie que dans une certaine mesure, il veut qu'on l'empêche de faire quelque chose. De faire quoi? De la tuer. De la tuer? De faire quoi? De la tuer. Deuxièmement, il veut également bien nous faire comprendre qu'il prend soin d'elle, ah alors euh, prendre soin d'elle, il, a... <rire> il est peut-être riso alors Je oh. pense que euh, soit petit enfant Ce qui signifie probablement que d'une manière ou d'une autre, elle représente quelque chose pour lui Il, il y, a y a une histoire derrière CP Nous n'avons pas, Nous avons que très peu d'informations pour le moment, mais pourquoi fait-il tout ça J'aimerais répondre pour faire le rigolo sur Youtube, mais ça ne marcherait pas <rire> Et quel est le rapport avec Ted Barnes C'est qui déjà Ted Barnes euh, Je crois que c'est un gars qu'on est censé avoir tué. Et il y a une eh le oui, gars et le fait. Samantha et Ted venaient de s'installer ensemble. Oh, se mignon Oh, ils voulait faire leur belle vie <rire> Je vais aller chez Ted Barnes sans plus attendre et interroger ses voisins. Le voisins. Puis j'irai voir les parents de Samantha. Bah, on n'a pas le choix alors, voilà, hein, ça sera ok, bah. nous attendrons de vos nouvelles. Hein. Euh, je me demandais si Alison était déjà revenue. Oui, aujourd'hui, alors, tu veux que je dise quelque chose Tu veux que je dise quelque chose en mode, tu veux que je dise quelque chose de ta part, que je la rassure, euh, je ne sais même pas qui t'es en fait. Et la femme, elle n'est pas, pas très contente. Elle ne m'a pas envoyé le moindre message, c'est quand même bizarre. Oui, je confirme, c'est très bizarre. Oh mon bizarre. Dieu, où est passée ma fille Il faut dire qu'après tout ce qui est arrivé à sa place, je ne voudrais pas Je ne voudrais pas me parler non plus. Je ne voudrais pas me parler non plus. Waïeux! Pas très français sa phrase, mais bon. He's not French. Tu ne lui as pas parlé depuis qu'elle est partie en un. Non, je voulais pas appuyer! Je voulais ah dire. Bah, trop tard là! là c'est trop tard! Tu ne lui as pas parlé depuis qu'elle est partie il y a un hein, an! Je n'ai pas trop envie de parler de ça pour l'instant. Comment on les. Veut... Ouais, mais comment vont les changer C'est son copain! Ah, ben voilà! Je, je sais non. pas, je pense, je pense. Ça va, ça Attends, va. notre fille est avec lui? Tom il y a une différence d'âge énorme, mais voilà! Ça va. Et ta soeur? Allez, allez, elle est. Tu as autorisé à la voir Tu as autorisé à la voir Non, depuis que je oui, n'importe le droit. <rire> ah, je pensais que les. Tiens, c'est elle. Qui ça Vas-y, montre-nous. Bah, c'est elle. Oui, mais. Qui... C'est elle, mais on voit pas qui c'est elle. Elle essaie de se maquiller. <rire> tu sais, quand les enfants essaient de se maquiller comme les parents, bah, ça donne <rire> ça. Hum, <rire> Ouh, euh, je suis bourré euh, euh, euh, euh, allez, au coaching, mis Alors, qu'est-ce qu'elle a grandi euh, mais là, elle est tout petite, alors... Non, mais euh... elle est tout petite, donc, moi, j'ai même pas connu plus jeune, donc, euh, oh, putain... Elle ah, a mais apprenti, en gros, sa sœur, c'est elle, quand ah, elle a une petite sœur, en gros. Mais t'as vu son âge Mais voilà, mais c'est pas sa petite sœur, là Ce oh. n'est pas sa petite sœur Mais elle dit, et ta sœur était heureuse à la voir, oui, elle nous montre que c'est lui, que c'est elle c'est un vieux pédophile, faut pas l'autoriser. <rire> euh, je suis ravie bon que là. les choses s'arrangent. Merci de, de nous avoir tiré de là. Tiré de là. Tiré de, de là. Oh mon dieu. Je <rire> suis de merci, merci de t'en être souvenu. J'ai euh, euh, fait ce que n'importe qui aurait fait. On peut peut-être reculer parce que je touche vraiment le haut de la cam là. En mode de coucou, coucou. Oui, coucou. toi tu peux reculer, moi non. Merci de t'en être souvenu. On coupera ça, ou plus en montage <rire> Parce que là j'en ai pas C'est normal <coughs> Et c'est reparti pour les étoiles c'est être encore perdu on va devoir arrêter la, la vidéo là Non non t'inquiète il me reste trois coups Je peux tout faire en trois coups parce que je suis un génie je te rappelle Faut que tu fasses 20 même moins de 20 <rire> tu fasses Oh putain je peux tout faire Je peux Mais non j'ai perdu T'en reste beaucoup ou pas Ah oui tu reste beaucoup pour les jeunes, dommage Bon du coup c'est déjà qu'on Bon, puis on regarde des vidéos professionnelles parce que là au bout d'un moment. alors nous faisons la fin euh, qui ne sera pas sur le jeu lui-même. Vous verrez que nos têtes à nous deux. Oh, euh... magnifique tête! <rire> parce que bah, il y avait plus de vie, on ne pouvait pas continuer la vidéo. Des... Oh. Alors, du non, coup, heureux si les gens! Alors là, du coup, c'est la fin de la vidéo. Pourquoi? Bah, pour vous résumer la situation, alors on n'avait plus de vie donc on a de regarder une vidéo pour euh, regagner des vies. Le problème c'est que la vidéo a fait bugger entièrement le jeu. Et le téléphone lui-même. Oui. Donc là du coup la vidéo est obligée de s'arrêter. Puisque on a plus de vie, on veut plus continuer. C'est chiant ce système de vie Oui, tout. vraiment vraiment vraiment vraiment énervant. Donc du coup bah moi je vous dis, euh, bah, likez, partagez la vidéo aussi. Je vous dis à la prochaine. Tchuss It's the best